Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Alors, c'est vrai que les personnes qui nous regardent habituellement savent qu'avec vous, on va parler de bourse, de macroéconomie. Alors justement, on nous a annoncé, tous les médias économiques, qu'on allait avoir un hiver rude sur le plan économique. Là, on est quasiment fin janvier. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Touchons du bois. Est-ce que vous confirmez et surtout pourquoi Je pense que la grande surprise qui a saisi les marchés au début de l'année, c'est la... le fait que les réserves de gaz ont été beaucoup moins consommés que lors d'un hiver traditionnel. Plein d'éléments viennent expliquer ça, sans doute certaines mesures permettant à l'industrie peut-être de consommer moins d'énergie, mais aussi des températures plus clémentes, en tout cas dans une partie de l'hiver, et lorsqu'on a des réserves de gaz qui baissent moins, ça permet d'envisager cet hiver-ci de façon beaucoup plus sereine, et puis alors aussi, chose assez incroyable, de plus en plus de gens disent que même l'hiver prochain pourrait être assuré, on va devoir certainement les renflouer à des prix élevés, mais que l'hiver prochain peut être aussi, euh, je dirais, appréhendé avec plus de sérénité. Et donc oui, je confirme que euh, l'hiver très rude qu'on avait annoncé, y compris nous, euh, eh bien, on a été surpris du côté positif. Et tant mieux, c'est un message assez positif parce que, évidemment ceux qui nous avaient annoncé l'hiver rude pour 2022-2023 disent non, non, ce sera pour 2023-2024. On a encore le temps d'en parler. Parle Alors à... Revenons sur la Chine. Pourquoi la Chine Tout simplement parce que bah, beaucoup d'économistes estiment que ce sera le pays, la variable clé pour l'économie mondiale en 2023. Et c'est vrai qu'en 2022, on l'a tous vécu, on en a tous parlé. C'était vraiment la politique du zéro Covid, dès qu'il y avait un cas de Covid on bouclé une ville. Et là, on passe à l'autre extrême, c'est le tout Covid. Là aussi, surprise, qui saisit le marché au début de l'année. La restriction euh, sur le Covid a été levée de façon beaucoup plus forte que ce qu'on avait anticipé. Euh, on a laissé passer des premières vagues qui ont certainement impacté la, la, la population. Il y, a eu, il y a eu certainement de la souffrance là-dessus. Mais en fait on est très vite parti vers une économie qui redémarrait et les statistiques tout à fait récentes de mobilité indiquent que les Chinois déjà ont changé leur comportement, sont en train de ressortir de chez eux euh, de chez eux avec un impact en particulier sur l'économie des services en Chine. Donc de nouveau, bonne surprise. Pour les marchés financiers. Alors, ça, c'est une bonne surprise d'un acteur majeur, en l'occurrence la Chine, qui va peut-être prendre le relais, effectivement, des autres économies qui sont un petit peu défaillantes. Alors, un, un autre acteur très important, ou plutôt des acteurs très importants, ce sont les banques centrales. Vous en parlez régulièrement dans ces chroniques. Euh, c'est la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne. Toutes les deux, avec un décalage, ont augmenté leur taux d'intérêt en 2022 de manière assez forte. Euh, Qu'en sera-t-il pour 2023 Est-ce qu'on doit s'attendre encore à d'autres taux euh, de hausse de taux d'intérêt à la force de l'inflation euh, qui a été observée au début de l'année dernière. Les banques centrales ont choisi une tactique pour euh, tenter de freiner l'économie et cette tactique, ça a été la surprise. On s'en est rendu compte, euh, la banque centrale a augmenté les taux d'intérêt de façon plus violente que ce à quoi les marchés avaient été habitués et même que ce à quoi la banque centrale avait guidé le marché. Donc on a adopté chez les banques centrales la tactique de la surprise. Alors maintenant, on est arrivé à un taux d'intérêt qui est relativement élevé. Euh, on n'a pas encore vu l'impact de cette augmentation des taux d'intérêt sur l'économie parce que cet impact, il vient toujours avec un retard. Il y a un décalage. Oui. Il y a un décalage et cet impact, nous allons le vivre maintenant. Euh, cela étendu, ce que nous pensons, c'est que cette tactique de la surprise ne va plus être adoptée. On va maintenant aller vers une meilleure perspective, donner une perspective plus précise de où vont les taux d'intérêt de la part des banques centrales sans les surprendre avec des hausses de taux très fortes. Et le, le discours qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire ben « voilà, on les a montés assez fortement maintenant, nous risquons de rester à ce niveau-ci pendant un certain temps ». Voilà la communication qui est donnée. Donc plus de surprises à la hausse. Alors vous, votre métier, et celui de vos équipes, c'est d'analyser les sociétés forcément cotées en bourse. Comment est-ce qu'elle se comporte tenant compte de cet environnement On vient parler de l'hiver rude, qui est un peu moins rude que prévu sur le plan économique, de la Chine qui prend le relais des États-Unis, de l'Europe sur le plan euh, économique locomotive, et puis de la hausse des taux d'intérêt qui, qui va peut-être un peu s'estomper ou être moins forte qu'en 2022. Comment est-ce qu'elles vont se comporter Alors, fin 2021, on avait une économie extrêmement forte. et Lorsque l'inflation est arrivée, euh, augmentation des prix de l'énergie, augmentation des coûts intrants pour les entreprises, L'économie était tellement forte que les entreprises étaient capables de répercuter ces augmentations de prix à euh, leurs consommateurs. Et donc, on est allé plus loin, on a, on a passé l'augmentation des prix vers le consommateur, ce qui donnait quoi Ce qui donnait des bénéfices encore très robustes. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant toute l'année 2022. Pour 2023, les choses seront différentes. On va avoir une économie qui sera moins forte, donc moins de capacité pour les entreprises de répercuter des, des, des augmentations de prix. Euh, alors probablement une baisse aussi des coûts entrants, comme j'ai parlé de baisse des coûts de l'énergie, de certaines matières premières et des choses comme ça. Mais on va voir quand même l'impact sur l'économie de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc secteur, certains secteurs, notamment la construction, vont être impactés. Euh, et donc nous allons probablement avoir une année de, de baisse des, des, des bénéfices euh, qui va être visible en 2023. Alors, euh, si je résume un peu ce que vos propos, Jérôme, on pourrait dire une sorte d'optimisme prudent, en tout cas une forme de sérénité, mais avec quelques nuances auxquelles vous venez de faire allusion. Ça signifie quoi en termes d'allocation de, de portefeuille Comment est-ce que vous avez adopté votre portefeuille alors, nous, nous attendons l'impact de l'augmentation du taux d'intérêt sur l'économie et cette baisse des bénéfices qui, qui va arriver. Et c'est pour ça que je pense qu'il est, euh, est bon de rester prudent sur les bourses. Ceci dit, les, les trois éléments dont on a parlé, maîtrise de l'inflation. Euh, coût de l'énergie moins élevé en Europe et puis réouverture de la Chine, euh, nous font appré le, appréhender l'avenir avec plus de sérénité. On a un peu augmenté l'Europe, un peu augmenté les marchés émergents dans les portefeuilles tout en restant sous pondérés. On a neutralisé la partie américaine et on a, au niveau de nos poids stratégiques, on reste en dessous des poids neutres, euh, mais on les a augmentés aussi un petit peu. Donc une prudence, mais avec quand même un positionnement euh, en bourse qui nous permet d'appréhender l'avenir avec, euh, avec sérénité. Merci Jérôme, j'ai tendance à, à résumer en disant confiance, mais dans la vigilance. Voilà, merci Amit, bien résumé.